Dans cette vidéo, j'aimerais aborder le sujet des types de données date et time. Ce sont des nouveautés, alors là je m'arrête tout de suite, des nouveautés qui datent de SQL Server 2008. Donc c'est des nouveautés, je sais, je ne suis plus très jeune, peut-être c'est des nouveautés pour moi, mais ce sont des nouveautés qui ont 10 ans. D'accord. Eh bien, utilisez-les parce qu'elles sont vraiment intéressantes. Surtout, j'allais dire, le type date, mais le type time aussi. Pourquoi le type date est-il intéressant Parce que on en a marre d'utiliser des datetime et de devoir faire des between quand on fait des closeware. where. Vous savez, si vous avez un type datetime dans une colonne de votre table et qu'il y a les heures qui suivent, eh bien lorsque vous voulez trouver tous les événements de la journée, vous êtes obligé de faire un between. Par exemple, date d'événement between 1er janvier 1900 à 0,0,0 et 1er janvier 1900 à 23:59:59. 59 59. Bref, avec le type de données « date », vous n'avez plus ce problème. Regardez, nous avons ici un type « datetime » qui stocke un « datetime ». Combien ça coûte en stockage Eh bien, ça coûte 8 octets. Bon, vous allez me dire, ce n'est pas la mort, mais si vous avez un milliard de lignes à 8 octets, ça vous fait 8 gigas. On est d'accord. Ensuite, vous allez faire une date, on va prendre la date. Qu'est-ce que c'est que le contenu de la date Ça va être simplement la partie « date ». On a complètement éliminé la partie temps, ça paraît logique, n'est-ce pas? Et combien ça coûte en stockage? 3 octets. Et donc, sur un milliard de lignes, vous avez un milliard de lignes, n'est-ce pas? Et donc, sur un milliard de lignes, ça vous fait 8 moins 3, 5 gigas d'économisé. Je vous l'ai vendu, n'est-ce pas? Allez, utilisez le type date. Ensuite, nous avons le type time, qui lui, bien entendu, va stocker la partie temps. Alors, ce n'est pas très très beau ce que je fais, j'attribue ici une valeur complète, je pourrais mettre directement la partie temps, je l'exprimerai comme ceci, parce que ceci ne sert à rien. Mais ce n'est pas grave, parce que, est-ce que le serveur est gentil, il va convertir et complètement éliminer cette partie de date. Donc, un time, type de données time, va comporter ici juste le time, et vous voyez que maintenant, on n'est pas à 999, on a des zéros derrière, ça veut dire qu'on a une précision au dixième de nanosecondes, ça devrait suffire. Quelle est sa taille 5. Et donc, si on voulait stocker que l'heure, on a gagné sur un milliard de lignes, 3 gigas. Mais c'est encore mieux, parce que le type time a une précision. Je vais pouvoir commencer à 0. À ce moment-là, seules les secondes seront conservées, et j'ai 23, 59, 59 secondes, et maintenant ça coûte 3 octets ce qui est mieux que 5. Évidemment, si je peux faire 0, je peux faire 1 pour les dixièmes de seconde, 2 pour les centièmes de seconde, comme on va le voir ici par exemple, voilà, 23h59, 59, 99 centièmes de seconde, et c'est toujours 3 en termes de stockage, donc vous pouvez en plus varier la précision de votre tip time. Bref, je crois qu'il est inutile d'ajouter quoi que ce soit. N'utilisez plus le datetime, utilisez le datetime2 si vous voulez la date et l'heure en même temps. Utilisez date pour la date uniquement et time seulement pour l'heure.